Dans ce défi, on vous demande de programmer aux Ozobot pour que s'il y a une route à droite, il fasse quelque chose et sinon qu'il fasse autre chose. Donc, on est dans la catégorie des blocs logiques. Si on va un peu plus bas, on voit qu'il y a deux choix de blocs qui nous permettent d'aller dans, lorsqu'il y a une route à gauche, à droite, etc. Je vais prendre le deuxième. Il va, il va nous permettre de bien répondre aux contraintes de notre problème. Donc, on me dit s'il y a une route à droite, donc je vais indiquer le choix s'il y a une, une route à droite. On nous demande euh, de faire en sorte qu'Ozobot choisisse la direction de droite. Donc, ce n'est pas suffisant de dire euh, les non, le mot « droite » dans l'énoncé euh, euh, du bloc, mais il faut en plus ajouter un bloc de direction pour le dire vraiment, s'il y a une route, une route à droite, tu devras tourner à droite. Ensuite, on nous demande d'ajouter un effet de lumière. Donc, euh, s'il si, euh, y avait une route à droite, on nous disait « qu'on ajoutait un, un bloc pour la lumière supérieure en bleu. Ensuite, euh, ce n'est pas tout, parce que cette fois-ci, contrairement au dernier défi, nous ne sommes pas dans une boucle. Donc, le bloc suivre la ligne euh, jusqu'à l'intersection ou à la fin de ligne est bon pour le début du programme, mais il ne se répète pas par la suite. Donc, nous devons absolument indiquer que s'il y a une route à droite, on choisit la direction à droite, la lumière du dessus s'allume en bleu et on poursuit la route à droite. Donc, ça, c'est pour la première partie du programme, donc le premier énoncé. Dans le cas contraire, dans le cas « sinon euh, », on nous dit, euh, s'il n'y a pas de route à droite, on allume une lumière en rouge et, encore une fois, on devra indiquer qu'il doit poursuivre sa route, Donc comme c'était indiqué dans l'énoncé du défi. Donc, ça nous permettra de faire en sorte que s'il y a une route à droite, il va prendre la direction de droite, allumer sa lumière en bleu, poursuivre sa route et dans le cas contraire, il va faire en sorte d'allumer sa lumière supérieure en rouge et poursuivre sa route. Ce serait intéressant pour vous euh, d'essayer euh, le programme des deux côtés de, de la petite carte que vous avez dessinée. Donc, en partant euh, d'un côté ou de l'autre, il y aura une route à gauche parfois ou une route à droite parfois. Donc, vous pourrez voir les deux conditions du programme si la route... Euh, est offerte à droite, ce sera cette partie-là du programme. Et sinon, si vous êtes de l'autre côté, bien, ce sera l'autre partie euh, qu'on pourra voir aussi.